Il y a 40 ans, euh, la CGT, et particulièrement un homme, Georges Segui, qui arrivait à la fin de son mandat en 1982, a décidé de créer l'Institut d'Histoire Sociale avec un double objectif. Le premier objectif était la préservation et la sauvegarde des archives. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on était sur le point de déménager de la rue Lafayette vers Montreuil et on sait que les déménagements sont périlleux pour les archives, il avait ce souci-là. Et le deuxième, le deuxième enjeu qu'il y avait aux yeux de Georges Segui, c'était de créer les conditions d'un travail rigoureux sur l'histoire du mouvement ouvrier, sur l'histoire de la CGT, dans une vocation éducatrice pour les syndiqués, pour les militants de la CGT. Donc il y avait ces deux enjeux-là qui étaient au cœur de, de, de la volonté de Georges Segui, qui arrivant à, à proximité de la retraite, avait décidé de s'investir là-dedans. Alors un institut d'histoire sociale, qu'il soit national comme l'institut de la CGT, ou qu'il soit territorial ou professionnel, dans les UDE, dans les régions ou dans les professions, un intérêt majeur. D'abord, comme je l'ai dit, les militants des instituts euh, ont quand même ce souci d'archiver, de, de préserver les archives, etc. Et puis ça permet aux militants... Euh, de, de mieux comprendre le présent en ayant un regard sur l'histoire, y compris de mieux appréhender ou d'appréhender avec plus de justesse l'avenir, en, en ayant un, un véritable regard sur l'histoire et un regard rigoureux sur des faits historiques. Et on se rend compte aujourd'hui, et Georges Ségui s'en rendait compte dès 1982, qu'il y a quand même un déficits, à la fois au niveau scolaire, mais y compris dans la CGT, d'éducation à l'histoire. Georges Ségui disait souvent que la culture, et l'histoire, la culture par l'histoire, était un enjeu émancipateur pour les syndiqués, et pour les travailleuses et les travailleurs en général. À quoi peut servir un IHS au quotidien Si je prends, si je prends des exemples actuels, on va dire, quand l'IHS sort... Euh, un, un ouvrage ou sort une publication sur l'histoire des retraites, par exemple. Ça permet de mieux comprendre l'origine des régimes particuliers ou des régimes euh, spéciaux, hein, comme euh, les cheminots, comme les agents d'EDF, comme les fonctionnaires, etc. Et quand euh, le patronat, quand les médias fustigent ce genre de régime, on comprend mieux par l'histoire que ce sont des régimes pionniers et que c'est par eux qu'on est arrivé à avoir un régime général. Donc nous travaillons ces questions-là. Si on prend par exemple la question de la paix, Aujourd'hui, euh, conflit en Ukraine, conflit au cœur de l'Europe de et des conflits ailleurs dans le monde, il est important quand même que l'Institut d'histoire sociale puisse faire un travail aux militants sur ce qu'a fait, ce, ce qu'a engagé la CGT autour de la question de la paix et de, de la, du fait que les peuples peuvent disposer, puissent disposer d'eux-mêmes, des, des combats contre le colonialisme et contre les guerres coloniales, etc. Donc c'est véritablement des enjeux historiques qui permettent quand même de donner une continuité à l'action de la CGT et on trouve que c'est très important. Animer un IHS au quotidien, ben, c'est d'abord euh, être responsable de la gestion de nos archives, de, de, de gérer une équipe d'archivistes, hein, euh, aujourd'hui. Et puis, euh, c'est de construire des projets, de les, de les penser, de les élaborer, d'avoir un travail avec des historiens, puisqu'on a un conseil scientifique qui est composé d'une quarantaine d'universitaires, hein, historiens, mais politistes, sociologues, économistes, juristes, etc. Et avec eux, on élabore des projets. On élabore des projets sur des thématiques. Je prends un exemple actuellement pour, pour tomber dans l'actualité. La, Nous sommes en train de, de préparer un, un colloque qui va avoir pour, pour thème « Syndicalisme et environnement » pour montrer que contrairement aux idées préconçues, les organisations syndicales et la CGT en particulier ont pensé des questions environnementales bien avant la dizaine d'années qui viennent de passer. Dès 1940-1945, il y avait cette question-là qui préoccupait les syndicalistes. Et je trouve que c'est intéressant qu'on arrive avec un travail de militants syndicaux et un travail d'historien à élaborer de tels projets, de présenter un colloque, d'en sortir des publications qui permettent d'alimenter la culture générale dans la CGT.